Bonjour! Je vous ai déjà expliqué la mise en relief avec «c », qui est une structure très courante à l'oral, mais j'aimerais vous donner d'autres exemples. Euh, comme vous savez, cette structure permet de répéter une information pour lui donner de l'importance. Dans ma vidéo sur Bruxelles, je dis « Bruxelles, c'est la capitale de la Belgique ». À l'écrit, la phrase serait simplement « Bruxelles est la capitale de la Belgique ». Mais ça sonne un peu plate, un peu empoulé, trop sérieux. Deuxième exemple, la Grand-Place de Bruxelles, c'est une des plus belles places au monde. Et dernier exemple, un autre bel endroit à découvrir à Bruxelles, c'est les Galeries Royales Saint-Hubert. Alors voilà, j'espère que ça illustre bien cette structure du français parlé. À bientôt!